Salut, je m'appelle Adjoa, le français est ma langue maternelle et je l'enseigne depuis plus de 10 ans. Vous apprenez cette langue à l'école pour des raisons professionnelles ou personnelles ou pour le pur plaisir de la parler quelles que soient vos motivations dans l'apprentissage de la langue de Molière, je vous accompagnerai. Ensemble, nous verrons des points de grammaire et de vocabulaire expliqués, des subtilités éclaircies et des expressions idiomatiques que je prendrai le soin de décortiquer. Alors à bientôt j'espère pour savourer les délices de la langue française.